Amen. Tu as raison d'acclamer cette parole. Merci Seigneur. Il nous rajeunit comme l'aigle. C'est-à-dire que dans sa présence, même le vieux devient jeune. Amen. Nous avions parlé le dimanche raisons qui peuvent pousser l'homme à oublier les bienfaits des dieux. Ça peut être l'abondance, ça peut être le fait de s'habituer aux merveilles, aux miracles, aux bienfaits des dieux. Mais ce que nous voulons ajouter ce soir, c'est de dire premièrement que l'action des grâces, notre action des grâces, n'est liée à la qualité, ni à la quantité d'un bienfait. Vous savez, il y a des gens qui attendent, ils disent que non. les bienfaits commencent par la considération des bienfaits de Dieu commence par des petites choses. Amen. Car ce qui est petit pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Nous étions un jour dans une réunion et quelqu'un était en train de faire une action de grâce de bénir le Seigneur Binazaki vraiment en crise et puis sa bambeli za mabesika 10 dollars Maman mibale bazaki pembe je m'appelle ah tu souffends ma sangre grâce une action de grâce pour 10 dollars il y a quoi zolever la maman a peut-être pona yo solution à 10 dollars rezo ngo kala mais yé pona yé c'est quelque chose d'inaccessible chacun de nous rend grâce dans des choses que Dieu a fait dans sa vie, quel que soit le niveau. Mais aussi, c'est que si nous apprenons à dire merci à Dieu pour des petites choses, Dieu fera pour nous des grandes choses. Parce qu'il voit déjà, vous savez, des fois, il y a, il y a des choses... Vous savez, lorsque... Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. C'est-à-dire que Jésus est même étonné de la foi de cet homme. C'est-à-dire qu'il y a certains actes que nous posons. C'est pourquoi je dis que l'action des grâces, la reconnaissance, ouvre pour nous d'autres portes. Amen. Ouvre pour nous d'autres portes. Parce que la reconnaissance à Dieu nous fait entrer dans le cycle de la bénédiction. C'est-à-dire que nous avons mis des gens pour nous salir. Nous avons mis des gens pour nous salir. Nous avons parce que nous avons mis des gens. Nous avons mis des gens pour nous c'est-à-dire que j'entre dans un cycle. Cycle, c'est-à-dire terre. C'est pourquoi il y a des gens, vous voyez qu'ils partent de gloire en gloire. Parce qu'il a compris une chose. C'est qu'il quitte tout haut, même le peu que Dieu a fait dans sa vie. Il est habitué à dire tout haut, même le peu que Dieu a fait dans sa vie. On a un grain. Attention, on a 1 million à l'autre. Mais ça, on a un peu de 5 millions. On a 5 millions. On a 5 millions. On a 5 millions. On a 5 millions. On a 2 millions. Ma prière est que quelqu'un en 2022 entre dans le cycle de la bénédiction de Dieu. Amen. Entre dans le cycle de la bénédiction de Dieu. Que des portes s'ouvrent devant toi parce que tu es reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. C'est cela rendre grâce à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont incapables de dire merci lorsqu'ils reçoivent un bienfait. Pas seulement à Dieu, même auprès des bien-aimés. Mon frère, vraiment, dans la crise, sont de à moi, il y a des gens comme ça à qui je n'en vois plus et puis tu envoies l'accusé de réception apprenons à dire merci tu reçois Bengata. Merci beaucoup en tout cas. Il y a des gens qui sont comme ça même vis-à-vis de Dieu. Dieu a donné. Mais aucune fois il est revenu devant Dieu pour dire Seigneur, je te dis merci parce que ce que tu as fait, j'ai vu. Et quand tu entres dans une telle vie, même lorsque tu ne demandes pas encore, Dieu donnera encore parce qu'il sait que Yo pesaka au Amen. Et l'action des grâces nous ouvre les portes de l'adoration, qui est le sommet de la relation entre un homme et Dieu. Vous savez, dans, dans, la, dans la relation, dans notre relation avec Dieu, nous avons des étapes. Là où l'action de grâce dit merci, la louange dit tu es bon. Et l'adoration dit je t'aime. C'est-à-dire que ça, n'a. y a un niveau, il na niveau, biloko na niveau, Et là, c'est le plus haut niveau. Vous savez, il y a des gens, ils savent qu'au caramara, il yepo a un Ceux de l'église savent, la Bible dit que Jacob, Isaac aimait Esau parce qu'il lui préparait d'aimer. C'est-à-dire que beaucoup de gens dans le monde nous aiment à cause de ce que nous faisons. Mais l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui. Il nous aime sans nous. Les raisons de son amour pour nous ne sont pas en nous. Il ne nous aime pas parce que nous chantons bien. Il ne nous aime pas parce que nous dansons bien. Il ne nous aime pas parce que nous donnons l'argent. Il nous aime parce que lui est amour. C'est pourquoi beaucoup de beaucoup gens ne sont pas en lo Mais ils ne sont mais en Zambie. Ils ne sont pas en Zambie. Ils ne en c'est pourquoi le plus haut niveau de la relation entre l'homme et Dieu C'est le niveau de l'amour a « Ossala, ossala te »« Opesa, opesa te »« Nan liate, o nan liate »« Zambé na linga kayo » Parce que « Nan nivouan an zambé pe'a salara makambou pona biso »« Pas seulement parce que biso to salibona ye »« Mais parce qu'il nous aime »« Et il dit les montagnes peuvent chanceler »« Mais mon amour pour toi »« Ne changera jamais »« Ton action de grâce »« Ta reconnaissance vis-à-vis -vis de Dieu » Tu les portes de la présence du Seigneur. Et dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne demande pas, il y a des choses qu'on prend. Chose qu'on prend. Vous savez, lorsque vous arrivez à un niveau d'intimité avec Dieu, je l'ai dit un jour. Il y a, il y a des frères, il y a des amis qui sont tellement proches, qu'ils eh, qu sont devenus comme faisant partie de nous. Les Amen. J'ai un frère comme ça. On s'aime tellement. Quand on se voit, la... ah. Nazoui, et pour Taliga parce que Zaye, parce que Yotos a pireté, Yaroumek. Vous savez, des fois on ne parle pas au Taliga, Moutou Lorsqu'on devient proche de Dieu, c'est-à-dire qu'il vit en moi, il est en moi, il me connaît, il connaît mes besoins. Il y a même certains de mes besoins que je n'ai pas besoin d'exprimer parce qu'il est en moi, il connaît et il les résout. Parce que... Vous vous êtes rapprochés. Ma prière est que ce soir, quelqu'un se dise, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Et cela commence par les remerciements. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu feras. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce Merci pour ce Merci pour ce que Seigneur, Merci pour ce Merci pour Merci pour Merci pour Merci Merci pour Merci pour Merci pour Merci je te dis merci.